Mmh. Mmh. Mmh. Oh. Mmh. J'ai le gros pouce bleu, c'est parti. Ah merde. Ok, c'est le deuxième essai. Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au Fizz à Montpellier. Une journée exceptionnelle. On va tester un maximum de sports extrêmes. J'espère que vous allez kiffer. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. À lâcher le gros pouce bleu. C'est parti. Wow. Oh, oh. Allez. Yes. Yes. C'est ça Hey, buddy Hey, cheers Yeah, nouveau vélo Pouah, lourd, ça oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yep. What? Yo Salut Ça va, wakeboard Ouais Allez, c'est parti C'est parti si je mets tous mes tristes quand j'arrive là. Tu fait oh, un yeah. dessin Oh Yes yeah. Pour la fonction, Anthony, Jean-Jean Yeah. Yeah. Whoa, <laughs> Yeah. On va aller pour te voir, deuxième production Yeah Yeah La petite cloche, c'est bon ça Yeah voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce petit séjour au Fizz vous a plu, je termine deuxième donc c'est vraiment une grosse journée pour moi. Je remercie tous les pilotes qui ont joué le jeu, qui ont porté cette GoPro et qui nous ont fait vivre de l'intérieur ce Fizz. Donc vraiment si vous avez kiffé ce genre de concept n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et je te dis à lundi 18h comme d'habitude, ciao les gars. Ok les gars maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur aureliens.fr, à la semaine prochaine, ciao.